Donc Perlin, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a le pouvoir de faire tomber la pluie. Au départ, il en fait bon usage, et pour ça, il découvre la gloire, et petit à petit, à mesure que ses exploits deviennent habituels, les gens se lassent de ses prouesses, et il finit par tomber un peu dans l'oubli, et ça le désespère et ça le pousse à faire des choses un peu regrettables. Donc c'est un peu une histoire autour de la vanité, qui nous concerne tous, à un moment ou un autre dans notre vie. Le livre est né parce qu'il y a six ans, je suis devenu papa d'un petit garçon, et j'ai eu très envie, en relisant les albums que je m'apprêtais à lui lire, d'avoir un livre à lui, à lui lire le soir que j'aurais fait, moi. Je pense que c'est ça qui a été le déclencheur. Pour le texte, le choix de la versification, il est venu de deux aspects. Le premier, c'est que je viens de la chanson. Et donc écrire en rime, ça a toujours été rassurant d'une certaine manière, parce que... Se lancer dans l'écriture, pour moi, c'était une expérience assez euh, comment dire, intimidante. Et Le fait d'avoir le cadre de la versification, se dire qu'il faut respecter un nombre de pieds et des rimes, donne une contrainte euh, stylistique qui fait qu'après le sens peut s'écouler en douce euh, sans que ça pose problème. En fait, c'était une manière de, de, de décomplexer l'exercice curieusement, bien que ça ajoute des difficultés et des contraintes. Mais pour moi, ça a été libérateur. Donc La versification est venue pour cette raison. Et en termes de style, je dirais que ce qui m'a le plus inspiré, c'est les estampes japonaises. Et le trait... En fait, le respect du plan, ce qu'ils appellent le respect du plan, c'est-à-dire que c'est des perspectives orthogonométriques ou des, ou des perspectives fausses, ce qu'on appelle la perspective cavalière, il n'y a pas de point de fuite. Ça aplatit les choses tout en conservant l'idée quand même d'une profondeur. Et ça rend le dessin très vivant pour moi. Enfin, C'est quelque chose qui m'a toujours touché dans, dans les estampes japonaises. C'est la simplicité du trait et la beauté des aplats de couleurs. Et je pense que j'ai un peu envie, de encore une fois, de me rassurer dans, dans, dans l'idée d'écrire un livre, en me, en, en me réfugiant derrière ces références-là. Les estampes japonaises, et puis je suis obligé de citer Maurice Syndac, qui est mon illustrateur préféré. Alors, en ce qui concerne la responsabilité, je crois en quelque chose depuis que je suis devenu papa. C'est que devenir un adulte, c'est prendre des responsabilités. Et que pour moi, l'enfance est un domaine assez sacré. Et il faut prendre le temps de devenir un adulte. Donc je dirais, non, éviter un maximum de responsabilités pour les enfants, tant qu'ils sont dans l'enfance, et qu'ils deviennent adultes en s'engageant dans des, dans des responsabilités. Donc les parents de Perlin n'apparaissent dans, dans l'histoire que que pour pousser l'enfant à devenir quelque chose de grand, pour, pour pousser à, à, à résoudre les ambitions d'un parent pour un enfant. Donc c'est pour ça que c'est bref, que c'est d'ailleurs significatif, puisqu'ils infléchissent le, le, le cours du destin du héros, ils le rendent très performant, ce que beaucoup de parents essayent de faire, et c'est légitime, ce n'est pas quelque chose que je critique. Néanmoins, après, ça ne fait plus tellement partie de l'équation du héros, puisque voilà, les parents ont fait leur job, ils l'ont poussé. Mais qu'est-ce que fait un enfant, une fois qu'il a intégrer les ambitions de ses parents, euh, qu'il est projeté dans un destin de performance et comment il s'en sort après de cette espèce de complexe qui naît, complexe c'est un mot ambivalent mais c'est ça, c'est qu'il doit réussir à trouver sa place, faire coïncider son désir et les attentes des gens autour de lui et comment est-ce qu'il va s'en sortir. Donc les parents sont un peu laissés de côté après parce que c'est vraiment le héros et le monde. Et, et, Qu'est-ce qu'il va faire de tout ça, de son don Donc les parents peut-être deviennent secondaires dans, dans le reste de l'histoire. Écoute, Si je devais changer quelque chose au monde dans lequel je vis, ce serait lui remettre un peu de magie, le réenchanter. Je ne parle pas d'y remettre un dieu, mais d'y remettre un petit peu de poésie et d'incertitude.